Bonsoir, bienvenue dans mon vlog. Euh, un vlog sur l'au-delà, un vlog sur des histoires qui ne se racontent pas. Euh, à travers ce vlog, euh, vous me découvrirez. Vous découvrirez les histoires que j'ai à vous raconter. Et à la fin euh, de toutes mes, mes petites vidéos en série, euh, vous serez aptes à juger par vous-même je vous invite à commenter tout ce que vous pouvez euh, si vous voulez commenter euh, vous pouvez vous abonner aussi pour continuer à me suivre et à suivre les prochaines vidéos qui vont arriver euh, et cliquer un j'aime ou j'aime pas c'est <rire> ce que vous voulez j'attends pas forcément quelque chose donc euh, voilà la seule chose pour laquelle j'ai décidé de faire ce blog c'est parce que euh, toutes ces histoires commencent à oppresser mon mental. Euh, mon entourage n'est pas forcément là pour écouter toutes mes histoires. Euh, et donc, euh, je m'avoue vaincue par la caméra et par euh, les courants YouTube. Donc, euh, voilà. Petite fille, ne t'inquiète pas. Petite fille, ne t'inquiète pas. C'est un message que j'ai entendu avant mes trois ans. C'est un souvenir bien précis. Euh, à cette époque-là, euh, on vivait en Afrique avec mes parents. Euh, j'ai un frère jumeau aussi qui était présent. Donc on était quatre à vivre en Afrique. Euh, mon papa a travaillé pour, euh, pour, euh, pour l'armée sociale, je vais dire. Enfin, il était dans l'armée, mais il travaillait à caractère social, donc il aidait la population à trouver, à trouver des moyens pour vivre. Et ma maman travaillait euh, à l'école belge de Kinshasa. Mon père a commencé à devenir euh, de, plus souvent, de, de, de plus en plus souvent alcoolique. Euh, et euh, je dis que j'avais moins de 3 ans, parce que quand je me resitue euh, mes années d'école, euh, les primaires en Belgique commencent de 3 à 6. Euh, donc la seule chose pour laquelle on est revenu en Afrique, c'est pour euh, mes primaires. Et depuis, on n'est plus jamais retourné à cause des pillages qu'il y avait au Rwanda, au Kinshasa, enfin bref il y a eu des pillages à un moment donné. Et euh, donc, on a dû revenir pour ça et on n'est plus jamais retourné à la suite des pillages. Euh, mais donc, ça veut dire que avant de revenir en Belgique pour ma pour, pour maternelle, je me trouvais en Afrique et euh, je me souviens que le décor que j'ai dans ma mémoire n'a rien à voir avec la maison familiale dans laquelle on a habité, les deux maisons familiales dans laquelle on a habité. Et c'était beaucoup de décorations exotiques et ma mère m'a confirmé par la suite qu'effectivement euh, en Afrique il y avait beaucoup de décorations exotiques euh, petite fille ne t'inquiète pas quand j'ai reçu ce message là étant enfant enfant on est tellement pur déjà à la base que recevoir un message comme ça, on ne peut que dire que ça vient que, que, que ça vient des, des anges euh, je ne savais pas ce que c'était un ange quand, quand j'avais deux, deux, deux ans, un an ou deux ans je ne savais pas euh, mais euh, mais je savais que c'était un message qui venait d'un être supérieur Et c'est comme ça que je les ai appelés pendant toute mon enfance, j'ai envie de dire. Euh... Petite fille, ne t'inquiète pas. Ce soir-là, mes parents étaient en train de se disputer, euh, mon père criait fort il avait bu de l'alcool, ça criait, enfin, ça criait, ça criait. Mon frère dormait au-dessus de moi, dans un lit superposé, il dormait. Euh, et, moi, euh, et moi, je me suis réveillée par les cris. Euh, J'étais tellement attachée à ma mère à cette époque-là, qu'à l'époque, j'avais peur que, que de ne plus revoir ma mère à cause de la violence de mon père qu'elles mortes en gros euh, donc j'avais envie par curiosité, enfin j'ai une curiosité qui est très très très développée euh, et à cette époque là j'étais déjà curieuse euh, et donc ma pe... le fait de vouloir protéger ma mère et d'être curieuse de, du pourquoi ils étaient en train de s'engueuler m'a poussé à aller ouvrir la porte euh, de la chambre je l'ai ouvert que de quelques petits centimètres juste pour passer mon œil et regarder, mais je ne voyais rien. Et puis, euh, soudainement, il y a mon père qui est arrivé euh, et il, il était furieux de me voir derrière la porte. Et en voulant refermer la porte de colère, euh, il a claqué la porte sur mon orteil. Euh, J'ai dégagé mon orteil. Il croyait que je bloquais avec mon pied, alors que c'était simplement mon orteil euh, qui sortait un, un petit peu par le chancre et donc la porte a claqué sous mon pied. Euh, c'était très violent quand même. Euh, quand je suis retournée dans mon lit, euh, avant de me remettre dans mon lit, j'étais debout. J'attendais que ma mère euh, vienne ouvrir la porte et, pour me consoler, pour me bercer, pour me raconter une histoire, pour m'a ça d'habitude et il se fait qu'elle n'est pas venue euh, je, je suis quand même restée un petit temps quand même debout dans le noir et à un moment donné je sens une main se poser sur mon épaule mais remplie d'amour, euh, un amour que je ne sais encore à l'heure actuelle pas décrire Tellement cet amour est fort et pur à la fois. Euh... Et en sentant cette main sur mon épaule, j'ai entendu « Petite fille, ne t'inquiète pas. »« Petite fille, ne t'inquiète pas. » Et en me concentrant sur ces paroles, j'ai un flash qui m'a apparu dans la tête. Et ce flash s'est apparenté à un être de lumière, euh, un ange en fait, euh, puisque les anges sont, sont faits de lumière, en fait. euh, et je vois dans mon flash cette silhouette grande et toute blanche mais un peu un, comme si c'était comme, comme si un homme qui est habillé en toge en fait. Euh, et... Cette image dans ma tête. Mais quand on est petit, le mental, il commence pas à fouiller, fouiller, fouiller ce qu'il peut chercher ou ce qu'il peut gratter. Donc forcément, après coup, j'ai de nouveau entendu une sage-parole qui m'a dit endors-toi. Et donc j'étais dans mon lit. Je me suis mise sous mes couvertures. Les couvertures sont devenues le réconfort de ma vie. Depuis lors, et, euh, et je me suis endormie